recherche fuite, nous avons une fuite sur un réseau enterré entre le compteur et la maison, le compteur qui se trouve derrière cette palissade, Qui le tube passe en dessous. Nous avons effectué un test de pression pour avoir la confirmation de la présence d'une fuite, nous avons effectué un test à l'acoustique qui nous a indiqué la fuite juste. À cet endroit de l'eau ressort sous la chape par ici par là. et la conduite passe juste en dessous détecteur